Salut à tous et bienvenue sur Rider Warrior, l'émission dans laquelle vont s'affronter des riders sur un parcours de l'extrême. On verra qui sera le meilleur en précision, en rapidité, en freestyle. Bref, qui sera le meilleur rider aujourd'hui moi, c'est Aurélien Fontenoy, 31 ans, trois fois vice-champion du monde. J'habite à Grenoble et j'ai réussi à persuader deux potes de venir me rejoindre. Le premier sera John Langlois, 25 ans. Il nous vient d'Antibes. Il fait partie des 5 meilleurs pilotes de la planète en street trial. Il sera complété de Philippe Canteno, 25 ans également. Il nous vient de Noyon, deuxième de la Coupe de France de BMX Freestyle et célèbre youtubeur. Vous l'avez compris à travers la moquette verte, les jetons, les jeux de cartes. Le thème d'aujourd'hui, c'est le poker. Et on remercie fortement Pokerstar qui m'a permis de créer cette toute première émission. Mission, J'ai toujours rêvé de construire un parcours comme dans les jeux vidéo Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Les gars, bienvenue sur la table de jeu Merci pour ton invitation Merci. Regardez à vos pieds, je vous ai préparé un petit sac Ah oui Ça fait du bruit, qu'est-ce que c'est Des jetons Il jetons. Y a que ça Il n'y a que ça 20 jetons ouais. Bon. Compte bien parce que j'ai vu Philippe tout à l'heure euh... Non c'est pas vrai, arrête, oh, euh, ouais. il commence compte bien. Hein. Donc les gars, on a 5 parcours D'accord. On va commencer par mettre 5 jetons pour rentrer dans le jeu. Ok. On a seulement deux cartes, un flow. Je vous propose que celui qui aura la plus grosse main partira en dernier. Comme ça, on pourra voir un petit peu les erreurs des autres. Tricher un petit peu. Tricher okay. si t'as envie. Pas trop hein Attention Donc je propose de mettre 5 jetons pour commencer. Attends, c'est cinq jetons par parcours Il y a 5 parcours. 5 parcours. Donc potentiellement, si tu perds tous les parcours, tu pourras pas aller au dernier parcours où on va tenter un record du monde en plus. Ah non, bah je vais aller jusqu'au euh, bout alors. Essaye d'aller jusqu'au bout. <rire> Allez les gars, c'est parti. On distribue les cartes. Et que le jeu commence. Ok. 5 jetons. Allez. 5, hein. J'aurais bien mis tapis avec ma père. <rire> Je pense que j'aurais mis tapis aussi. Ouais. On retourne en même temps Je pense que c'est le moment, ouais. Allez, 3, 2, 1. Je crois que j'ai une paire de 10. Et moi, j'ai rien du tout. Moi, j'y connais <rire> rien, vrai. Ouais. Également. <rire> ouais, c'est celui qui a la carte la plus forte qui, qui gagne. Donc, John, tu vas commencer. Moi, je serai deuxième. Philippe, troisième. Vous êtes chaud, les gars Allez, c'est parti. Parcours numéro 1, on y va. Allez, c'est parti pour le parcours numéro 1, la roue de la fortune. Il va falloir monter sur un premier obstacle qui va vous amener sur un gros touré. Ce touré va rouler pour vous amener 10 mètres plus loin sur une deuxième plateforme. Cette plateforme va vous servir de rampe de lancement pour aller vous éjecter sur la roue de la fortune. Attention, cette roue, il y aura des pénalités ou des bonus. Plus une seconde, moins une seconde, plus cinq secondes, moins cinq secondes. Et la case mystère, une pénalité qu'on déterminera tout à l'heure. Si vous tombez dessus, le gagnant sera celui qui ira le plus vite. Bon, bah, John. T'es le premier, vas-y. Je t'ai mis une belle moquette verte, t'as vu Beau cobaye. Au Par contre, numéro Prends un exemple ou pas On va regarder. Vas-y, <rire> mais dépêche-toi, hein, parce qu'il fait froid. À mon avis, ça va être compliqué, non Surtout qu'il doit faire demi-tour. Ok, il est parti. C'est le but qui passe en premier, comme ça. On Première marche, ça va. Tu le sens bien Non. Avec le BMX déjà non, pas du tout. Ok. ouah, ça bouge. D'accord. Ah ouais, il se retourne. Demi-tour. Ah bah. demi-tour. Ok. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on s'était dit. Ok. Et là le je jeton il avance. Et là il avance pas. Si si si si si il ne pas se faire emballer là. Oh. Oh, ça va vite quand même. Oh là là Non mais c'est. Non top. il va vite là. C'était chaud les gars. Il gère, moi je trouve qu'il gère. Forcément tu peux y arriver. Pour aller en arrière, mais c'est. Ouais. Allez mon gars Allez, allez, allez, allez Oui, oui. Parfait ça yes. Ok. Il arrive sur l'autre roulette. Mais parfait Oh ah, trop bien you. Oh la petite figure, okay, on okay, l'a okay. vu okay. oh. Yes Bravo mon gars! Oh, je pense ouais. que le premier on est obligé de se retourner parce que sinon. Euh, ouais, c'était pas bête. Le pédales elle Ouais. Et bon, toi en BMX tu vas être un peu. Euh... <rire> Attendez les gars, t'es allé assez vite. J'ai quand même envie de voir ce qui s'est passé sur la ah roue oui. puisqu'il y a une flèche et tu peux prendre des pénalités. Et la prod du coup là sur la roue c'était combien? Plus une seconde. <rire> pénalité. Une seconde. En va, vrai ça seconde. va parce qu'il y avait plus 5, t'aurais pu. Voilà. Une seconde. Du coup ça fait un total de 41,53 avec la pénalité. Franchement pas mal. Tu dois faire un bon, À ça. toi du coup À moi. Deuxième. Les gars, je vais essayer de battre ça. Hein. Hein Allez, Allez. Allez Aurélien ah, a... ah oui, mais il a pris direct euh, le départ. Ils sont entraînés. Hein. Et... Il lui joue à domicile parce que. Ah il va vite, il va vite. Ah là ça va vite. Là ça va vite. Oui, d'accord. Allez, on met tout sur la pénalité. Allez, ah, pas trop Le mec, il était tout en souplesse. On m'appelle le chat. Une seconde. As une seconde de pénalité. Mais alors, le temps, combien j'ai mis 23, du coup, avec la pénalité. 23, 23 secondes 10 avec la pénalité. Bon, bah, Philippe, c'est à toi. Bonne chance. J'ai bien l'impression, ouais. Mais ça réchauffe, t'inquiète. Merci. Bon, Motivation. <rire> allez, allez, allez. Merci beaucoup. Allez, ça a bien commencé. Moi, je vous dis, ça a très, très bien commencé. Ok, tout d'un coup. Parce que là, c'est un petit parcours trial déjà. Bunny up et bunny up là. Voilà Non T'as pas loin, Philippe Tu peux recommencer, vas-y Là Allez Vas-y Vite, vite, vite, le temps ah, J'avoue qu'il n'est pas avantagé pour ce premier truc. Ah, il y avait moyen là Mon vélo, il est trop petit Bon, je, je, je, je, je triche, les gars, je triche Il a un petit vélo là, avec le BMX euh. Ok. Attends, il a fait quoi là Tu vois <rire> Tu crois que c'est autorisé ça ou pas mm. Alors là. Oh Oh oh, <rire> oh la frayeur <rire> Belle fin <rire> belle, belle, belle tentative fin. quand même Merci euh... Tu noteras que j'ai quand même réussi à monter un petit peu sur la roue, mais ça s'est arrêté là. Par contre, la technique d'aller à pied là, c'était voulu On avait oh. pas le droit ça euh, euh, Bah non, je crois non, pas. Je crois pas, pas euh... mais... Ok. Ce qui serait sympa en plus, <rire> c'est que tu te prennes une pénalité sur la roue là. <rire> je suis pas sûr mais on va regarder. Ah oui, j'ai fait combien sur la roue bon, Ça va, tu t'es pris que plus une seconde. Plus une seconde mais... Bon par contre, est-ce qu'on autorise euh, le parcours à pied ah, non. John mais Non, mais non bah je là... suis pas sûr. Malheureusement, c'est une défaite. Oui, je dois l'admettre. Et donc, bah, on va retourner à la table de poker et puis je vais m'emparer de vos jetons. Ça fait plaisir, les gars, pour ce premier parcours. Ouais. Allez, Merci hein. C'est la revanche. Allez, deuxième parcours. Merci du coup, les gars. Ouais, en de court, rien. Voilà. Plus que 15 jetons. Bon, toi, t'es sûr d'aller au bout, du coup, maintenant J'irai forcément au bout, les gars. Le record du monde. Pour le record du monde. Bon, alors, pour le deuxième parcours, du coup, les gars, pas besoin de rejouer au poker. Seulement, on va remettre la mise de 5 jetons et on va être les trois en même temps sur le parcours. Ah oui, on part tous en même temps pour ah, la ouais. balayette infernale. Allez, parcours numéro 2, c'est la balayette infernale, inspirée de l'émission Total Wipeout, vous la connaissez forcément. Il va falloir se positionner tous les trois sur une plateforme. La balayette va tourner de plus en plus vite. Une première balayette à 20 cm de haut, il va falloir faire un bunny-up par-dessus. La deuxième arrive au niveau du visage, il va falloir baisser la tête. Le dernier rider qui restera sur cette plateforme aura gagné. Place au défi. Vous êtes prêts les gars Allez. C'est bon, les casques bien attachés, faites gaffe à la balayette. Allez. <rire> 3, 2... 1, uh, let's go Oh, oui. oh chaud. Ça arrive vite quand même là Ok oh. Ça accélère là, non oh. Oh. Oh. Philippe est tombé ah, Je suis désolé les gars, j'ai perdu l'équilibre et j'ai pas de frein avant aussi moi Voilà, je suis encore désavantagé T'inquiète, tu vas pouvoir te moquer de nous aussi On a augmenté la balayette, elle est 40 cm plus haut Ça commence à être chaud là je suis bien content d'être parti là. Allez les gars, c'est à vous là. Hop là. Oh ouais, okay. <rire> ah ouais, d'accord, ok. Eh mais ça va déjà vite. Ouah, wow, wow, je l'ai touché. Touché n'est pas tombé. Ok, je suis pas tombé, c'est vrai. Ok. Oh là là, là, là, là. Jusque là, ça va. Wow. Oh, oh elle m'a pas, <rire> pas, pas eu Elle m'a pas eu. Elle m'a pas eu. Ok, je triche. vais là. Oh, oh <rire> J'ai tenté une stratégie pour aller là <rire> Elle m'a eu Elle m'a eu, je suis foutu J'ai tenté une petite transition entre deux, mais bah, c'est pas passé. Ça faire le... Le malin. voulu faire le mal, J'ai voulu faire le mal, exactement Bon bah ouais, du coup, John, bien joué Yes Allez, on retourne à la table de poker, les gars ah. Allez, je prends le pactole. Ça réchauffe chauffe en tout cas, hein. Ah, j'ai un peu mal au dos, là, les gars Qu'est-ce que tu nous fait pris. Pris. pris dans le dos, <rire> Ça réveille, pour le coup Bon bah John, hein, allez, avec euh, à moi. avec regret. Euh... Non Tiens, encore on un On avait dit 5, non 5 4 Non. Non Ok, bon allez. Bon bah les gars, il y a le parcours 3 euh, qui nous attend. Ah, je vais peut-être être avantagé sur celui-ci. Avantagé, je suis pas sûr, c'est une histoire d'équilibre, d'eau. Non pas. On distribue et on verra qui commence. Hein. Okay. On aura peut-être de la chance. Ok. Ah, ouais, ouais. Ok. 5 jetons. Euh... On est obligé de mettre les 5 jetons. Je mais cette ouais. Philippe. <rire> C'est une paire de deux que j'ai. Une paire de cinq. Ah, pas mal. Et je crois que je vais et... encore commencer. Ah, rien du tout. Et John est une du paire coup, de rien. John commence. Je suis donc deuxième et tu es troisième. Voilà, let's go. Parcours 3, le bassin mystérieux. Parcours numéro 3, les gars, ça va se passer au-dessus de l'eau. Attention aux chaussures mouillées. Le départ va se passer sur la plateforme. On va descendre sur une poutre qu'il va falloir traverser au-dessus de l'eau. Attention, ça bouge. Il va falloir être souple. Pour ensuite monter sur des tourées et une deuxième poutre qui cette fois-ci va basculer. On sort de la piscine pour reprendre de l'élan et enchaîner avec des sauts latéraux de trois plateformes pour enfin terminer ce parcours. Le rider le plus rapide aura remporté ce défi. John du coup tu passes encore en premier. Et eh oui. Fais attention de ne pas tomber dans l'eau. Ouais, en plus c'est un peu notre cam avec euh, Aurel, ça du coup. Euh, ça commence à bluffer, ouais. ça y est, ça me plaît <rire> ça. Vas-y, fais le mal on veut te voir. Allez, Allez. Ouais, c'est ça. Moi je passe encore en ah, dernier ouais. du coup. Tu veux des bottes avec plaisir, c'est quand même prêt. me prêter une paire. Ok, John, t'es prêt Non. Non, c'est pas grave, faut y aller. 3, 2, 1... Allez, bon courage ouais, Allez, allez, allez Oh, Oh, ça touche à peine l'eau, là, t'as vu Léger, il va vite, par contre, là. là oh, il la, la vitesse mon... du gars Ah, ça, là, il perd un peu de temps. Là, là on est bien. Oh, du coup, c'était un saut, quoi, presque. Incroyable. Là, là, là, yes Bravo, pas mal. Okay. Franchement, il est allé vite, hein. Oh. Bon, j'ai perdu un peu de temps sur euh, demi tour. T'avais les Mais t'allais vite. J'ai cru que t'allais tellement vite que t'allais sauter le tour et que t'allais pas la passer vite. Ouais. Chrono, combien On me dit 18 secondes 04. Ah, pas mal. Là, franchement, moi, long, ça me paraît, hein. ça me paraît rapide. Hein. Ça, moi, je vais essayer de pas tomber. Allez, bonne chance, Allez. mon gars. Allez. Salut, les gars. Allez, Aurélien, c'est à toi. Par contre, si tu rates, la honte pour toi. C'est ta discipline quand même. La pêche Non, c'est pas ma discipline. Hein. Non, non, non, la pêche à la carpe, non, pas ça. T'es prêt Ouais. 3, 2, 1.. Vas-y c'est petit Allez, vas-y doucement, doucement, doucement. Ouah, ça fait flipper ça. Ok. Ok, là, ah ouais, d'accord. Ah oui Ah oui, ah, oui. Ah, oui. Ouah. Ok <rire> On n'a pas le chrono sous les yeux mais je dis pense 15 que. Ouais ah, j'avais mon honneur à défendre là, je suis désolé, euh, j'ai pas traîné là-bas. Ah voilà ouais. Est-ce qu'on a le temps On nous dit 15 secondes 89, t'avais vu juste. Ah t'avais pronostiqué 15 Il secondes. avait pronostiqué 15 secondes. Ouais. Pas mal, merci. Bon bah la mise. Félicitations. Pour l'instant je suis en tête, hein les gars. Attends, je reviens. Ça y est Philippe Ah Équipé, les bottes, tu les veux vraiment Non non allez c'est bon, vas-y, je je joue, joue sans, c'est pas grave. Tu ouais. vas pas tomber Ça je peux pas te le garantir. Ah. Mais je vais essayer. D'accord, ok, allez, on croit en toi. Ouais, pas... Allez bonne chance. Bon courage. Merci les gars. Bon les pronostics. Il tombe ou il tombe pas Non il va pas tombé. Il va pas tombé Ok. Allez. <rire> allez Philippe on croit en toi. 3, en anglais c'est mieux. 2, 1, let's go allez. Ok, ça je sais qu'il l'aime pas. Allez, allez, pédale, pédale, pédale oh, Le petit pied, c'est pas grave, allez. T'es pas tombé T'es pas mouillé encore, c'est bon. Oh il a bien géré. Et là bien géré, on voit les chaussures, trial, un de trial, on aime toujours ça. Oui, sur la roue arrière. Alors, ça C'est vrai que c'est pas avantage avec le B. Prochain parcours, pas. il va ah. sentir mieux. Allez, le regard bien loin. On sent la pression là, on sent la pression. Allez Oh le suspense, oui, oui. allez, allez, allez. Oh, oh l'équilibre, magnifique Oui, oui Allez! Oh. Yes. oh là là! C'est géré! Allez, je t'impose un whip à la fin! Sauve l'honneur! La figure! Ouh yes. Bar spin! Yes. <rire> le respect. Je me respecte! Franchement, désolé pour le whip à la fin, mais il y avait le, le petit lampadaire là, il fallait que je fasse. Euh... J'ai vu, mais t'as bien sauvé l'honneur parce que t'es pas tombé! Et en ouais. plus, tu te permets de faire un petit bar spin un à la petit fin! petit bar spin! Tu nous as fait rêver! Je sais pas si c'est utile de le donner le temps, franchement! Euh... <rire> On veut savoir quand même! 51 secondes! C'est moins d'une minute Je suis pas tombé dans l'eau Bon bah ça va, écoutez, on est sec, on est bien. Ouais, on va remiser. Bah moi j'ai gagné des sous en plus, hein. je suis content. Ça, il me reste plus grand-chose là, je, je crois. Bon. Merci, merci Allez, raboulez les jetons À 3 secondes ben... près. Aujourd'hui je suis pas mal, ouais, 3 secondes près mais... Ouais, vas-y, à 40 ah secondes près aussi là <rire> Regardez, vous voyez ce beau trophée là Qu'est-ce que c'est que ça Ce sera le trophée du Rider Warriors. Ah ouais. Celui qui gagnera l'émission. Faut partir avec ce trophée, c'est quoi comme Alors C'est un mix entre un trial parce qu'il n'y a pas de sel. Ok, après par contre, tu vois, il y a un peu des pegs. Oui, il est en or par contre. Hein. Attention, ah oui, pardon, pardon, je vais pas toucher. Par contre, il te reste plus que 5 jetons. te reste plus que 5 ouais. et deux parcours. Donc là, en gros, j'ai pas le choix de gagner le prochain parcours. Si je le perds, tu devrais être plus à l'aise là sur celui-là. Okay. Tu devrais être plus à l'aise, effectivement. Tu verras, yeah. freestyle. un peu de freestyle, un peu de freestyle, un peu de freestyle. Et bah, je vous propose de relancer les cartes, savoir qui va commencer du coup. À mon tour de distribuer. j'ai gagné cette fois-ci, non Personne n'a rien. Personne n'a rien. Hey, t'as gagné pas la première fois, bravo, allez, festation allez. <rire> Et par contre, entre nous, euh, mmh. 9, donc du coup, tu passeras le premier. Comme depuis tout à l'heure, je passe dernier, peut-être que ça va me porter chance ce coup-ci. bah bon, On va voir ça. Je vous présente le parcours peut-être avant parce que tu t'emballes un peu, mais tu connais pas le parcours. Hein. Non, oui, c'est vrai. Donc, ouais. euh... donc vas-y, on va présenter le parcours. Le parcours numéro 4, les gars, c'est le parcours de freestyle. Et ici, on va parler de figure. Il va falloir remplir un maximum d'objectifs. Le premier étant sur cette rampe, un 368. On enchaîne ensuite avec l'enchaînement de deux sauts, un de 50 et l'autre de 80 cm. Il ne faudra pas toucher la poutre ni la faire tomber. On revient ensuite sur un bunny-up enchaîné d'un manual qu'il va falloir tenir sur les 10 mètres. Et pour la fin du parcours, ce sera un mini backflip. Cinquième objectif, terminer ce parcours en moins de 30 secondes pour avoir le parcours parfait. A vous de jouer, les gars. Oh, Philippe, bon, Philippe, allez, t'es chaud. As pas trop de pression, là On va tâcher de ne pas rater le 3-6 sweep et le backflip. Ouais. C'est ma discipline, sinon, euh, la honte, là. 3, 2, 1, go Tudutut Ah ouais, oh, c'est là où je pense que ça va être plus dur pour lui, là. Oh, oh, il est passé. Il va est... Je pense qu'il va galérer. Oh. oh, le coup de pédale. Oh, oh là, il arrive fort, là. Oh. Magnifique. Alors, à part le manual qui ouais, était un petit euh, peu hésitant. La, la petite coup de pédale. Hein. La roue avant n'a pas touché. C'est vrai. Franchement, respect. Enfin, depuis le début de cette vidéo, j'ai réussi quelque chose. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a un chrono 21 secondes 21 secondes T'as assez vite quand même hein. Ouais Ça va ouais. Bah écoutez euh... C'est à moi ouais. Allez les gars Regardez bien Visualisation On faire un tour au moins avec tes gains C'est... Non je crois pas en plus Ah ça bloque <rire> fais au moins une figure Encore une bonne excuse au moins un petit truc en montant la boxe Eh hey, mais veux. ça commence à charrier mais tu crois que je vais pas le rentrer le truc là Ah non je... Okay, bon. Ouais ouais ok Ok Je te fais un petit départ <rire> Vas-y Allez le plus vite possible 3, 2, 1, let's go C'est maintenant Allez le 3-6 swift, c'est maintenant! Nourrit, hein. Non, c'est pas maintenant! Ah ouais? Le ah -6, ouais? Si, si, si, c'est bon ou pas? On perd du temps là du coup! Hop! Déjà, Hop! Ok, aucun souci pour passer, pour passer ah, le passer. Oh, le maniol avec mes frères. Ah, oui. ça va! Le bac! Il manquait un peu de rotation, hein? Pas beaucoup, hein? Il manquait un peu. On petit... sentait l'envie quand même. J'avais l'envie, hein, mais. J'avais pas le talent. Bon bah, pas facile avec ce vélo, hein. pas facile. Allez, ouais, Je suis pas freestyler, je connaissais pas vraiment le nom, les termes des figures, donc euh, 26 secondes 87, ils me disent là-bas. En plus j'ai été moins rapide que toi. Du coup euh, tu je reposes te... sur, euh, sur moi pour ta tu place. sur euh... toi, ouais. Alors s'il te plaît, ne donne pas tout, voilà, laisse moi peut-être... Euh... Ouais, je vais essayer, hein. c'est pas dit que j'arrive quand même. Allez, go Allez. Élimine-le, vas-y. Ah il a la vraie pression là. Allez, ouais, tu Merci. peux me faire un top. Et bah 3, 2, 1, c'est parti, c'est maintenant, c'est à toi. Allez le 3-6 sweep, c'est maintenant. C'est là, là qu'il a la pression. Oh, grave, 3 oh, oh, oh. Mais t'as déjà gagné T'as déjà gagné <rire> Tu retournes les jetons Je vais pouvoir participer à la dernière épreuve Le manual Ah là par contre il est beau. Là il et, est. Attention, beau. le flip oh, oh, oh. Par contre le flip était beau Le flip était beau. Ah. Un peu chaud le 3-6 sweep. Il manquait pas grand chose hein Ça faisait longtemps. Un quart de tour et c'était ouais. beau ouais. 19,94 par contre. Il a été plus rapide. Mais dommage, le temps comptait pas là. <rire> c'est dommage. <rire> voilà. Philippe, j'ai bien ah, dans le jeu. jeu. Bien joué. Ah, on va pouvoir faire le dernier parcours avec le, le petit stress de ne pas pouvoir participer à la dernière épreuve. Et apparemment, c'est une tentative pour battre un record du monde. Donc, euh, oh, moi, moi, tu sais. Ouais. Allez, on va compter les jetons. Tiens, voir. Alors les gars, on dirait que c'est pour moi ce coup-ci. Allez, c'est cadeau, c'est cadeau, ça va. Tu l'as mérité, quand même. Ouais. Merci, merci. Il en reste encore un. Donc du coup, s'il continue l'ascension ah. comme ça, c'est pour lui le trophée. Hein. Ah, J'avoue qu'il me fait un petit peu envie. Bon. Et eh, tu sais quoi Non. On va pas miser 5, C'est bon, on arrête ah ouais de faire du cinéma. Ah, tu changes les règles. Allez. Tapis. Tiens, tapis. Olin, On ici. met tout le monde d'accord euh, tout de suite. Ah. Celui qui gagne, par contre, il aura le maximum de jetons. Il aura gagné la, le championnat ainsi que le trophée. Ok. Je remets les lunettes de suspense, là. On dévoile les cartes. Mmh. Et eh ben on avait presque une suite ici. Moi j'ai une paire de 5 et moi j'ai un valet. Du coup je serai deuxième. Bon bah les gars, je vous présente le record. Le record du monde est à 2m50, juste pour info. et Je vais vous présenter ce que ça veut dire 2,50 mètres. Le parcours numéro 5 sera décisif les gars. Une prise d'élan, un tremplin, une plateforme de réception qu'on va rehausser petit à petit. Qui ira le plus haut, qui sautera le plus haut C'est maintenant la manche finale. Bon les gars vous êtes chaud On a le droit à un petit échauffement par contre On va commencer à 2 mètres 2 mètres, ok Un peu en dessous du record du monde et après on va monter petit à petit d'accord. D'échelon en échelon Jusqu'à chaque fois bah, on éliminer un, deux et avoir un gagnant Ça vous va les gars euh, Je commence Vas-y go, comme ça on te regarde allez. Bon je pense que ça il monte direct Je te défie tout à l'heure de d'envoyer une petite figure euh, sur la montée Accepté Vas-y, chaud Allez Allez mon gars oh, le speed ça va là Oh à l'aise Oh, oh, oh euh, ok ça le fait Oui, pour l'instant ça va, c'est de l'échauffement. Pour moi aussi c'est facile, t'inquiète pas, tu fais le mec. Par contre avec le trial regardez. Le braquet sérieux, un truc comme c'est si super compliqué. Toi, tu pédales dans la smoule. La précision du ou mec. Ou bon bah je crois que c'est à mon tour. Nous on est figure facile. On va poser non pour Philippe. Ouais Philippe on aimerait bien avoir une petite figure hein. Là comme ça direct dans monter là D'accord <rire> Je suis atterri à côté du coup ça a, ça a un petit peu bougé. Yeah. C'est validé. Rise on ice. T'as vu la taille que ça fait par rapport à moi Là, ça commence à faire peur. Ah ouais, là. Euh... Du coup. Euh... 2,70 2,70 Ouais. 20 de plus que le record du monde déjà. Allez, bonne chance, mec. Donc là, si tu passes ça, tu passes à un record du monde. Ouais, potentiellement. Soit. soit... C'est le but. Va falloir être chaud là. Allez, ouais, direct, ouais, ok. Ouais, donc, euh... Le mec est sur ouais, là, il est là, il est là, là. Ouh Commence à plier les jambes. Ouais. Bonjour, il est là-haut. Bon, on va Bon, va toi Lourd. Ok, bah vas-y. Hein. Allez. Je vais direct. Allez mon gars ouais. Allez Ouh. Plus trop de marge hein <rire> Bon Ouais non, c'est vraiment haut là quand même. On le fait en mode athlétisme. Allez Allez <claps> wow. Est-ce qu'on valide le pied par un contre Un petit pied ouais. Un petit pied en haut je crois. Après ouais, je peux recommencer, hein. moi ça me dérange pas. Hein. Ouais, on l'accepte pour cette fois-ci mais je pense qu'on va monter un peu là-bas. Heureusement que c'est Philippe qui essaie en premier. Pas ouais. du tout! Oui, Mais alors, pas si, du tout! C'est toi qui as mis tapis, non? C'est pas toi qui as perdu là-bas? Essaye Et... pas de <rire> allez! D'ici, c'est pas pareil. Hein. Allez, on t'encourage un peu. Allez, oh Grenoble! Faites moi. de bruit! Oh allez! allez Youhou bah, bien joué, mec! Franchement, mmh. pas mal! Je, je, je m'incline. On a l'impression de poncer dans un mur. Ça fait peur, ouais. Bon, écoutez, j'y vais direct. Hein. C'était comment? Alors, franchement, euh, là, il faut tout donner. Allez On vient jouer. On est en finale, mec. Philippe À toi. Allez, allez, allez, mec Allez oh. oh. T'es en haut T'es en haut T'es vivant et en vrai, c'est la chute bien, qui fait peur. Ouais. Oui, j'ai posé les deux pieds. Je pense que pour moi, c'était un échec. J'avais préféré poser les pieds que prendre le risque de tomber. Ouais. Parce que 3 mètres, vous l'avez compris, ça fait haut. C'est donc 3 fois ma taille. Donc ça fait ouais. mal. <rire> Je vais finir cette vidéo en tant que spectateur. T'en bon, bon, as, as, as bien de la chance. Ça te va, 310 Ouais, 3 mètres, 10. 3 mètres 10. À moi, du coup Ouais, tu commences Allez. Franchement, bonne chance. Merci. Là, il n'y a plus de compète. C'est juste un exploit sportif. Allez, mon gars. Allez, allez, allez, allez. allez. Allez, allez! Yes! Mais mec, il a de la marge en plus! À croix, y a Facile, t'as Ça On s'arrête jamais. Ah, écoute, il faudra bien un vainqueur, de hein. toute façon. C'est maintenant que ça se joue. Et toi, c'était comment? Ça va, franchement, ça va. Okay. Allez! Oh là là, oh là là, oh là là! Oh là là, là là! Yes! Oh c'était la juste! La c'était yes. juste! Cherché, non, les gars, j'avais encore de la marge. On pourrait. Oh. Je suis sûr, 4 mètres, 5 mètres, ça irait. Malheureusement, le défi va devoir s'arrêter là. On est allé beaucoup trop haut, la machine étant à son maximum. Il va falloir trouver une autre solution pour se départager avec John. Philippe, est-ce que tu as peut-être une solution pour ça Moi, bon je suis en train de leur préparer un petit jeu de cartes. J'ai dit petit parce que... Ah, t'as compris. Celui qui tire la carte la plus haute a gagné. On va les mélanger quand même, parce qu'il y a un gros jeu de cartes. Hop, excusez-moi. Ah, le magicien. Ah ouais, joli tour de magie. J'ai ici pris un petit jeu de cartes qui va servir à vous départager. Tout bêtement, celui qui aura la plus grosse carte gagnera euh, cette épreuve ainsi que ce jeu ainsi que cette vidéo. Allez, je vous laisse sélectionner nos cartes. Allez, je pensais celle du milieu. <rire> ok, je la mets là. Ok, 3, 2, 1, levez vos cartes. Non <rire> Bravo, félicitations. <rire> Bravo. Il a gagné. Le roi est là. En vrai, tu l'as mérité parce que tu avais Merci. vraiment de la marge là-haut. Bien joué, mec. Félicitations. Bien joué, John. Ton trophée, merci. Félicitations. félicitations! Le merci premier vainqueur de Rider Warrior, c'est toi. Ben merci merci pour l'invitation, rien Avec plaisir. Et bravo à toi aussi, Philippe. Merci. Bravo, merci. Philippe. merci quand même. Merci, vous deux, en tout cas, d'avoir participé à cette première émission de Rider Warrior. J'espère qu'il y en aura une suivante. Donc, un grand merci à Poker Star qui nous a aidé à construire ces décors magnifiques. J'espère que ça vous a plu, les gars. Ah ouais, c'est ah, énorme. Euh... Vraiment une première pour moi, vraiment. John, tu pars avec tous les jetons. Et j'espère que vous, derrière votre ordinateur ou votre télévision, ça vous a plu également cette émission. Donc je compte sur vous pour nous marquer dans les commentaires, de nous dire si vous voulez un deuxième épisode. Donc pour ça, pensez à vous abonner et à liker. Sinon vous allez louper le prochain épisode, ce serait dommage parce que ça va être ouf. A plus, bon ride à tous. Salut tout, Salut. tout le monde.